Alors, je m'appelle Perrine Pic, je suis archéologue médiéviste. Ici responsable d'opération sur le site de la Planche, et nous sommes arrivés avec l'équipe qui m'accompagne sur le chantier le 8 février 2021. À titre personnel, je suis spécialiste de la période médiévale et je suis également céramologue, c'est-à-dire que j'étudie les poteries médiévales. Alors, je suis accompagnée euh, sur ce site qu'on euh, dit multifasé, qui a de multiples phases d'occupation, euh, de, de collègues qui euh, ont eux-mêmes des spécialités qui sont différentes des miennes, de manière à ce que euh, l'équipe complète soit totalement complémentaire. en fait. Euh, donc, je suis accompagnée euh, d'antiquisants, euh, de céramologues antiquisants, il y a également une anthropologue pour euh, procéder à la fouille de vestiges funéraires, euh, puisque nous nous avons découvert des vestiges funéraires. Nous avons également une palinologue qui étudiera, euh, euh, si cela est nécessaire, les prélèvements pouvant livrer des pollens et ainsi euh, renseigner les, le, le paléo-environnement euh, du site. Le métier d'archéologue euh, en contexte préventif existe uniquement euh, lorsqu'il n'y a plus euh, aucune euh, solution de préservation des vestiges. C'est-à-dire que nous, nous sommes là en dernier recours. Si le projet d'aménagement ne peut pas être modifié pour préserver les vestiges dans le sous-sol, alors nous intervenons en dernier recours pour au moins en préserver la mémoire si on ne peut pas préserver physiquement les vestiges. Sur un projet tel que celui de la RCEA, il y a une phase de diagnostic archéologique préalable à l'établissement de fouilles archéologiques qui consiste à sonder tous les terrains qui vont être impactés euh, par les travaux euh, pour euh, vérifier la présence ou l'absence de vestiges archéologiques et le cas échéant pouvoir euh, déterminer euh, leur datation, leurs caractéristiques euh, à l'issue de ces diagnostics-là, sont produits des rapports de diagnostics euh, qui sont transmis au service de l'État, au service régional de l'archéologie, euh, qui déterminent si euh, cela nécessite euh, de... Euh, de pousser les recherches au-delà, et c'est dans ce cadre-là qu'intervient la prescription de fouilles. Alors, sur tous les diagnostics qui ont eu lieu sur le tracé de la RCEA, euh, seuls quelques-uns ont, euh, ont conduit à la prescription de, de fouilles, euh, dont euh, ce chantier de la planche. Alors, euh, lors du diagnostic archéologique à l'été 2020, euh, ont été découverts les traces d'une occupation euh, médiévale euh, et également euh, de l'Antiquité, alors euh, lors du diagnostic, euh il, euh, il apparaissait que c'était plutôt des occupations euh, euh, rurales, d'habitat ou des occupations agricoles. La fouille a permis de déterminer euh, que nous avions en fait un site qu'on appelle stratifié, donc c'était vraiment on a des occupations depuis la proto-histoire euh, jusqu'à jusqu l'époque moderne euh, sur ce site qui sont parfois les unes sur les autres. Le décapage ça consiste à faire venir de, des pelles mécaniques de gros tonnage pour euh, retirer toute la terre végétale et toute la terre qui scelle les vestiges. Ça peut être 20 cm, comme ici 40, 50, 60 cm de recouvrement. Toute cette terre-là a été enlevée pour complètement mettre à nu le site archéologique et les premiers niveaux d'apparition. Sur un site stratifié comme celui-ci, où on a plusieurs niveaux d'apparition de vestiges, il est nécessaire de faire un redécapage une fois que les premiers niveaux ont été fouillés pour pouvoir accéder aux vestiges antérieurs. Les vestiges archéologiques euh, sont pour la majorité, sauf dans le cas de murs, mais par exemple sur ce site on n'a pas de murs de construction en dur, euh, la majorité de ces vestiges sont caractérisés par euh, des creusements euh, qui ont été ensuite recomblés par un sédiment qui du coup présente une couleur qui est légèrement différente du sol autour de l'encaissant. Euh, C'est le cas notamment pour euh, les trous de poteaux. Alors les trous de poteaux ce sont euh, euh, en fait les négatifs de poteaux qui constituaient euh, l'armature de bâtiments anciens. Euh, ces matériaux périssables ont disparu et aujourd'hui il ne reste que les négatifs des, des poteaux qui soutenaient, euh, qui soutenaient le bâtiment c'est le cas pour les trous de poteaux, c'est le cas pour les fossés, c'est le cas pour les fosses. Et en fait, c'est ces différences de sédiments entre le comblement d'une structure archéologique et son encaissant qui permet de déterminer qu'il y a peut-être quelque chose. Alors une journée type, donc nous arrivons sur le chantier entre 8h et 8h30. Chacun prépare sa petite brouette d'outils avec, voilà, il sait déjà à l'avance ce qu'il va devoir faire dans la journée. On travaille par tout temps, l'archéologue, quoi qu'il en soit, travaille par tout temps. Sur le terrain même, en fait, nous, nous fouillons les vestiges. Alors ça dépend, chaque vestige a une, une, une technique propre pour, pour sa fouille. Euh, donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on teste. Euh, les, on le fouille souvent de moitié ou alors euh, en, en caisson. Euh, et nous prenons beaucoup de photos de ces vestiges-là par le biais de levées topographiques, nous faisons également des dessins euh, pour euh, euh, vraiment conserver le profil de ces vestiges. Euh, par ailleurs, euh, nous faisons bien attention à localiser euh, tous les fragments de poterie ou les petits objets qu'on pourrait découvrir au sein de ces vestiges-là, euh, qui vont nous permettre par la suite, lors de la phase d'étude, euh, d'orienter euh, les caractéristiques mais aussi les datations de ces vestiges-là. Le, le travail d'archéologue ne, euh, ne se réduit pas qu'à la phase que nous pouvons passer sur le terrain. Euh, on a euh, tendance à dire euh, que c'est du 50-50, 50%, -50, 50 de temps passé sur le terrain et 50% de temps euh, passé ensuite euh, au bureau à étudier tout, ce qui, euh, tout le mobilier qui a été sorti, à essayer de comprendre, d'assimiler toute la donnée archéologique euh, pour l'étudier et produire euh, euh, le rapport de fouille qui suivra. La majorité euh, du mobilier archéologique qui, euh, qui est issu de ces fouilles euh, est euh, remis euh, dans les deux ans euh, au service de l'État euh, et les éléments les plus spectaculaires pourront être exposés dans les musées, euh, mais pour la majorité, ils resteront dans des réserves euh, et pourront être accessibles pour de, des, des recherches futures. Euh, les rapports de fouilles qu'on rend sont également remis à l'État euh, et permettent de créer une une base scientifique euh, à partir de laquelle on peut construire un discours euh, pour euh, écrire également euh, des publications, euh, des articles, euh, faire des communications et euh, repartager la donnée archéologique euh, au grand public euh, pour euh, que chacun puisse à son échelle se réapproprier euh, notre histoire. Alors, en ce qui me concerne, euh, ça n'était pas une vocation depuis toute petite. Euh, j'ai euh, entamé une fac d'histoire de l'art dans laquelle j'ai découvert euh, l'archéologie euh, qui a euh, aiguisé mon, ma curiosité euh, et, euh, et j'ai euh, fait euh, en été un chantier euh, programmé, une fouille programmée. Donc euh, ce... C'est comme ça que se forment la majorité des étudiants en archéologie, ce sont des fouilles euh... À l'inverse de l'archéologie préventive, euh, qui ne sont pas, euh, pas générées par des travaux. Euh, ce sont des fouilles de, de recherche pure euh, et qui font appel notamment à des archéologues bénévoles et qui permettent de former des étudiants en échange de leur intervention sur le terrain en tant que bénévole. Euh, et euh, et c'est ainsi que j'ai su que je voulais être archéologue en faisant un chantier euh, d'archéologie programmée en été. Euh, j'ai poursuivi mes études à la fac jusqu'au Master 2 euh, et j'ai euh, fait un stage au service d'archéologie du conseil départemental de l'Allier, euh, à l'issue duquel j'ai été employée d'abord en tant que technicienne de fouille, puis en tant que responsable d'opération. Dans l'Allier, il y a évidemment beaucoup de sites archéologiques qui n'ont pas encore été découverts, très certainement d'ailleurs. En parallèle des chantiers de la RCEA, le service du conseil départemental continue de réaliser des diagnostics archéologiques qui généreront peut-être à leur tour des fouilles archéologiques. Si un jeune souhaitait faire le même métier que moi, je lui conseillerais de, de faire des chantiers d'archéologie programmés l'été, ce qui lui permettra vraiment de savoir si c'est réellement ce qui lui plaît, généralement de ne pas se tromper, et ensuite de, de faire les études en conséquence. Il y a de multiples facs en France qui permettent de suivre des études d'archéologie.